Donc là, nous allons mesurer 30 g de farine de coco. Donc, on va faire une, une, une recette de pain à la farine de coco. Okay. Donc, on a 30 g de farine de coco. Et on va ajouter, on va mélanger tout en fait. On va ajouter une cuillère de crème, 35%, une cuillère. Une cuillère d'huile d'olive. Voici l'huile d'olive, on va mettre une cuillère. Avec un œuf, les levure, c'est un quart et un petit peu de sel. Un petit peu de un peu, un peu ferme. On va mettre cette pâte dans le, le ramequin. Et on va cuire pendant 90 secondes, donc euh, une minute et demie au micro. Donc, je vais le démouler. Et je vais couper en deux. Je vais donc couper en deux, c'est très chaud. Je vais couper en deux et je vais... Euh, et je vais donc griller. Là, on a le pain grillé. 9. Moi, ici, j'ai Provolone, donc je vais l'utiliser. Vous pouvez mettre là ou, euh, en tout cas, fromage en tranche. Je, mets. Euh, je vais mettre aussi des bacon. Vous pouvez disposer dans l'ordre qui vous plaît. Et ça. Et je referme avec ça. Donc là, on a petit déjeuner parfait vous n'avez pas à euh... donc voilà donc vous avez le pain l'œuf le fromage la viande et bacon et voilà parfait est ce qu'on fait un test test on voilà, va l'arrêter bien comme ça mm -mm -mm. Nous allons voir euh, enfin nous allons avoir une autre idée de petit déjeuner c'est du céréales céréales keto ou granola et pour réussir cela il faut déjà avoir son granola prêt ça c'est ça je l'ai fait il y a quelques temps donc euh, je l'utilise pour euh, mettre sur euh, des desserts ou quand je veux utiliser euh, euh, quand je vais faire justement des, euh, un petit déjeuner de granola de céréales Oups. donc ici je vais mettre le euh, granola très simple en fait vous mettez euh, du lait d'amande ou du lait de coco non sucré donc ici j'ai euh, du lait d'amande non sucré le non sucré, ben, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'estivia si euh, vous voulez ajouter un peu de un peu de, de... Ah, c'est parfait donc euh, liquide et puis vous pouvez ajouter euh, du yogourt grec sans sucre si vous l'avez ou un autre un gras une autre source de gras ici j'ai un petit fromage euh, um, cottage donc je vais ajouter juste un peu pour moi un, une cuillère un, je vais mettre, une... je vais tourner un peu et ajouter des fruits, ici j'ai des fruits des champs que j'ai déjà lavés, Alors, vous mettez des fruits là. Voilà. et si vous voulez un petit, petit goût de, de sucre, vous pouvez mettre un, un petit sirop sans sucre ce que j'ai, euh, c'est celui-ci, sirop sans sucre, je l'ai acheté à Amazon parce que c'est difficile de trouver les sirops sans sucre en magasin, donc voilà vous avez votre bol de céréales qui est prêt à être dégusté. Voilà une autre idée de petit déjeuner très santé qui va vous caler en fait, qui va vous rassasier. Alors, test, test. On va tester ça au goût, commencer. C'est vraiment bon. Une autre idée de petit déjeuner, c'est les crêpes. Et aujourd'hui, on va voir les crêpes légères. Donc, on peut avoir des crêpes légères, donc bien fines, comme les crêpes légères françaises, ou des crêpes un peu plus grosses, un cake un peu plus épaisse. Euh, moi, j'aime les crêpes légères. Et on va voir ça ensemble. Ce c'est très facile. Ça peut donner autour de. 2 à 3 crèmes donc là j'ai un œuf que je vais casser une cuillère de cream cheese, j'ai toujours envie de dire en anglais mais c'est fromage en crème et la crème fouettée, un quart de tasse, on va mettre un quart de, de petite cuillère de, de l'enveloppe de silume. les crêpes je vais mettre ici des fruits euh, découpés des fruits des champs j'aime les fruits des champs donc je vais faire un petit mélange de fraises euh, framboises, mûres et euh, blackberry bleuets bleuets la première crêpe est trop légère donc je pense que pour la suite je vais mettre un peu de Je trouve que euh, la crêpe a été, euh, la première, le premier tour c'était vraiment très très léger. Alors j'ai ajouté un peu de farine pour euh, l'applicer un peu pour le deuxième tour. Donc, hum, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur la recette parce que je l'ai déjà faite. Peut-être que je n'ai pas laissé assez reposer parce qu'il faut laisser reposer 10 minutes avant de frire. Peut-être c'est pour ça. Donc euh, en tout cas on a quelque chose euh, un peu comme ça là et euh, je mets souvent euh, du sirop ça c'est un sirop euh, sans sucre c'est vrai que c'est pas sucré avec, euh, avec du stevia, mais c'est moins pire donc on peut mettre donc du sirop sur un peu de sirop donc voilà Aujourd'hui, quatrième idée de petit-déjeuner, on va faire un euh, sandwich BLT, BLT. Alors, on va voir une autre sorte de pain que vous pouvez faire juste en 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30 ou maxi 2 minutes. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que on fait ça. Donc ici, j'ai ma balance culinaire que j'ai là, j'allume du bacon. Donc, j'ai deux tranches de bacon ici que je cuis Pendant que ça cuit, je fais le pain. Alors, pour le pain, j'ai donc mon ma, ma ramequin là que je beurrais. Je vais mettre les oeufs, la farine d'amande. Je mets un oeuf. 30 grammes de farine d'amande. Gramme de euh, grammes de farine d'amande 15 grammes d'huile d'olive et une petite cuillère de de, de levure. une demi, demi cuillère et c'est tout on tourne 3 grammes notre bacon est prêt 15 grammes d'huile petite cuillère demi cuillerée voilà le pain qui est prêt. Donc, on va griller. Griller ce pain. On va mettre ça ici. Dans le grille pain. Et je pense que ça, c'est bon. Donc, on va le griller. En attendant, on va faire, on va couper quelques tranches d'avocat. Et on a tous de nécessaire ici pour faire le montage donc faire le montage donc euh, c'est ça alors on va faire le montage le montage euh, bon je peux commencer par ça mettre quelques feuilles de, de laitue ensuite on peut mettre euh, bah, vous mettez comme vous voulez je peux mettre euh, du bacon et après, je vais mettre un petit peu de mayonnaise. Donc, ce sera méchamment keto, là. Je vais couper un peu l'avocat parce que c'est un peu gros. Et je vais fermer comme ça. Donc, on a l'autre moitié de pain. Euh, la, la laitue, le bacon, l'avocat. Et c'est ça. Et je vais aussi mettre un petit peu de fruits à côté, là. Voilà. Donc voilà mon petit déjeuner, autre que, autre que l'omelette, prête à manger. Alors on va faire le test, -test de ce bon sandwich BLT. Très bon, très très bon Une autre idée de petit déjeuner Aujourd'hui on va voir les euh, waffles Waffle en français c'est quoi Gaufre. Gaufre, Gaufre. Gaufre, et comme on est à la saison des citrouilles avec euh, l'automne qui est arrivé ici c'est la saison des citrouilles, mais je viens c'est pas la saison des citrouilles. Mais comme on est ici, on va essayer de s'adapter. Alors on va faire euh, gaufre avec la citrouille. Gaufre citrouille keto. Donc ça va vous donner des idées. Et c'est très simple, nous avons ici les ingrédients pour ça. Donc ici, ça prend juste un œuf. Ça prend la euh, cream cheese euh, fromage en crème, c'est ça. Juste euh, un once. j'ai envie de parler. Un, une pincée de sel, euh, deux euh, petites cuillères de monk fruit, donc sucre de moine, c'est ça qui est tout à fait keto. La vanille, l'extrait de vanille et. La citrouille en purée, c'est ici. Je, je préfère acheter la boîte déjà déjà faite là. Euh, la poudre à pâte et l'épice de citrouille et on a aussi la farine de noix de coco qui est là. Donc la recette est très simple. On va tout mélanger en fait. Donc on va mettre l'œuf. J'ai déjà mis euh, le cream cheese. Ah, le mot ne vient pas vite. Le fromage en crème. Donc je mets l'œuf, les des produits secs. Donc d'abord, deux cuillères de farine de coco, sucre, manfote, deux petites cuillères. Donc ici j'ai payé en, en vrac, manfote. Des petites cuillères euh, poudre à pâte. Et quoi d'autre Deux cuillères purée de citrouille. Deux cuillères. On va mettre Et deux. J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup. Euh, une pincée de sel et la vanille non, ici on va mettre deux parce que j'ai pas la petite cuillère Il reste ça donc ça c'est l'épice l'épice euh J'ai l'impression que c'est un petit dur comme ça doit être à, à cause de la farine de coco. On va fermer. Donc euh, c'est prêt. Voilà